Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 229 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui comme vous l'avez vu et vous avez sûrement pété un câble. Adibou et l'ombre verte. Et oui Adibou, hein, il nous a tous, euh, tout le monde le connaît, tout le monde se fout de sa gueule, mais euh, bah on va dire qu'il est, euh, qu'il est en même temps il le mérite. Hein. Euh, <rire> C'est un jeu donc Adibou, euh, toute la suite et il y en a plusieurs sur plusieurs, tout un tas de consoles et tout un tas de donc tout un tas de jeux, tout un tas de versions. Euh, donc Adibou est un jeu pour enfants éducatif. hein, euh, enfin, je, vous verrez qu'il n'y a pas tellement grand chose d'éducatif dedans, c'est même tout à fait chelou, on dirait les télé euh, et, euh, ben, on va, on va y jouer ensemble, voilà, on va se taper des barres ensemble, parce que, ça fait longtemps que, que moi j'ai ai pas joué, en même temps, normal, et, euh, je me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais bien, <rire> j'aimais bien l'univers, c'était assez spécial, cultiver ses plantes, enfin, vous allez voir, euh, c'est assez épique, donc playstationerrope.com, Sony Computer Entertainment, présente, attention des yeux parce que c'est en français, totalement français, et il va parler en français aussi, il parle pas mal Adibou. Voilà, ok donc euh, c'est une petite introduction je crois, voilà Adibou et l'ombre verte, l'ombre verte, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, me demandez pas, je ne saurait pas. Peut-être qu'on pourrait trouver quelque part. Alors là, il commence à nous parler, donc il nous dit de vérifier notre carte mémoire, sauf que je n'en ai pas dessus. Il me dit qu'un bloc mémoire est nécessaire, je m'en fous, je suis sur un émulateur et j'y ai jamais joué. Je ne risque pas de retirer la carte, en tout cas. Alors, il a une petite voix aiguë, j'espère que vous l'entendrez pas sur l'enregistrement. Donc, les configurations de la manette, bon ben... Comme, euh, comme d'habitude, je n'ai pas de manette, là, ça, là je, là ça va pas tarder, tarder il hein. faut vraiment que je bon, m'y que, que que que mette. Que, sur donc j'ai le clavier, donc pour l'instant, ce, ce tutoriel-là ne m'aide en et aucun cas à trouver les touches, même si je le connais à peu près. Parce qu'à force de jouer sur le clavier, vous savez à peu Là, il me dit appuie sur croix, bon Ouais, ok, bon ben peut-être que c'est D, peut-être que c'est S ou F, je crois bien que j'avais configuré Q, S, D, F, et j'avais mis croix, enfin dans l'ordre. Horaire. Si tu veux, tu ton donc en fait, après, moi j'appuie un peu sur si toutes les touches, tout ça fonctionne. C'est <rire> comme ça que je fais. Le point donc là, il nous raconte un peu sa vie, on va créer un nouveau personnage. Si tu veux des explications, Et si on est perdu, bah, on appuie toujours sur jeu. le petit point d'interrogation. Oui. Donc, euh, qui on, va... Ouais, donc on va créer un nouveau personnage, nouveau, que parce qu'on a pas, est. Est jamais joué. Euh, donc je ne veux pas d'explication, donc je ne peux pas dire oui, mais je vais dire non. C'est pas bien compliqué, non, oui, avec un personnage qui remet la tête. Donc je vais euh, me créer un petit personnage avec euh, les éléments qu'on me donne. Alors ça c'est aussi une partie un peu euh, un peu nouvelle hein, pour 2001, euh, créer son avatar comme ça à l'arrache, bon, euh, c'était déjà bien. Euh, donc on va lui mettre euh, voilà des yeux comme on veut. On va lui faire un petit un petit personnage un peu marrant. Voilà, un petit nez. Hop, Oh un petit nez de clown, Nickel des oreilles pile poil oh oh putain merde voilà donc on a un petit nez en fait c'est un truc automatique hop et on va lui mettre des longs cheveux comme ça oh nickel oh il est très mignon mon personnage voilà donc je suis moi j'ai l'air sympathique j'ai l'air surtout illuminé j'ai vraiment l'air d'avoir fumé trois joints avant de faire ma coupe de cheveux donc je m'appelle Sylvanus, on va voir si on arrive à le rentrer en entier. Alors parce que la plupart des jeux, euh, vous jouez sur Game Boy et trucs comme ça, vous rentrez votre nom, c'est pas assez long. Euh, je pense notamment à Zelda qui m'a marqué toute, ma, toute ma, ma jeunesse, où je devais marquer Sylva, ou Sylvan, je crois, je sais plus non, Sylva. Bon, on pourrait pas rentrer plus tour. de lettres. Un <rire> <la> truc <carte rire> comme ça, 5 lettres. Donc euh, c'est parti, sauvegarde, sauvegarde terminée, sauvegarde. Soit bien terminé, oui, bon, ça, je, je, je sais lire, mais... Avec pour les enfants. Donc là on voit un peu les personnages, là dans le chargement, on voit les personnages dans lesquels on va... avec lesquels on va avoir affaire. Donc je vais le laisser parler un petit peu au début. Il va nous raconter ce. Bienvenue ses... dans mon pays merveilleux. Ici, c'est le paradis des enfants. Tu peux t'amuser, découvrir et apprendre mille choses. Tu peux t'occuper du jardin et de ses plantations, installer des abris pour les animaux. Et si tu vas dans la maison, tu peux passer des heures à jouer. Et même à faire la cuisine. Mais attention, pour cuisiner, il faut retrouver Kikouk. Tu vois la pancarte en bas à droite Direction l'aventure Tu vas voir, on n'a pas fini de s'amuser, toi et moi. Tiens, voilà Plop, mon meilleur copain. Un chien ventouse. Étonnant, non C'est assez rare, en effet. Tu verras, Plop aime beaucoup les oiseaux, déteste les chats et adore les gâteaux. <rire> on va bien s'amuser tous les trois. Alors à quoi on joue maintenant Tu vois ce drôle de robot là-bas C'est Robitoc, mon fidèle compagnon. Il s'occupe du jardin, mais surtout Robitoc possède un pouvoir magique. Il sait faire pousser des arbres fruitiers très vite. Il suffit de lui demander. Alors voilà, petite mise en bouche très sympathique, où c'est qu'on aperçoit qu'il y a un chien ventouse. Euh, bah oui, c'est très rare, c'est très marrant. Euh, on pourrait partir à l'aventure, mais on va rester surtout sur le jardin et la maison. Euh, et on va essayer de visiter un peu, de cliquer un peu partout. Et on va voir euh, qu'est-ce que ça fait. Donc là, voilà, ça fait couette. Voilà. Et maintenant, Bousy tu euh, peux venir. Il y a une surprise pour toi. D'accord, Bousy je sais pas qui c'est. Ouais, en fait, il y a des trucs un peu bizarres de partout. Tu, tu appuies, ça tu des animations euh, un peu sur tout. Donc là, on a le jardin. Bon, on va voir, je vais vous montrer un peu comment ça marche ce jardin, vous voyez, on plante des choses, et, euh, et on les fait jardin. pousser en fait. D'ailleurs j'aime bien la musique quand, euh, quand on arrose, j'aime bien la musique, voilà. vous allez voir. Une et Alors, où tu veux. donc je... et si tu <rire> Ta gueule, <rire> tu vas on va dire ta gueule, je peux pas musique. jouer parce qu'il me parle, voilà. Ah ça y est, donc <rire> voilà, je prends une graine, et je vais la mettre où je veux. Donc on va essayer de faire quelque chose de un peu près rangé, on va la mettre en haut là. Euh, on va prendre une autre graine comme ça. Hop, ça me met 3 ans à prendre la graine aussi, une petite animation à chaque fois. Donc là ça pousse et on va arroser. Ah la petite musique qu'on en, qu entend là, elle est trop bien. Ah. <rire> C'est un euh, petit délire personnel, euh, franchement. À l'époque quand, quand t'es petit, bah, t'aimes bien les musiques comme ça qui passent. Voilà, donc ça pousse assez rapidement quand même, euh, et l'autre il attend à côté, hein, comme un con. Euh, voilà, donc on a une fleur qui a poussé, hop, donc il va aller la récupérer, hop, et on va la mettre normalement, euh, on, va la, on va la récupérer, on va la garder, hop, dans son truc. Ou en fait, euh, je pense qu'il la garde au, dans, son, dans son estomac, ou je sais pas. Voilà la petite musique quand, euh, quand il arrive lui. il est marrant ce petit robot Allez, il a une baguette magique hein, c'est un robot qui a une baguette magique euh, c'est le genre de jeu il faut pas se poser de questions faut pas du tout essayer de réfléchir à pourquoi voilà tu es un robot et tout tu sors ta baguette magique et hop là voilà donc euh, tu vas. pourquoi mais voilà j'aime bien euh, j'aime bien cette musique donc du coup on va sortir de, de ce jardin voilà, on a fait pousser trois, trois fleurs, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, au passage, hein, je sais pas pourquoi on les a fait pousser. Euh, Peut-être qu'on va faire du gâteau avec, je sais pas. Euh, donc là, une balançoire. Euh, qui vient de parler, et qui vient de dire quelque chose de totalement incompréhensible. Donc là, je viens de cliquer sur l'arbre. En fait, on essaie de découvrir un peu ce qu'il y a dans le jardin, c'est quand même Bienvenue très très glauque. Hein. Donc un, voilà, là, on a des nids d'oiseaux, des niches, et des, et des, euh, vrai des vrai ruches pour veux les abeilles. Euh, donc je sais pas trop. On va cliquer, euh, cliquer euh, sur euh, la niche, ça par exemple. Ce si ça te plaît comme ça. Clique le pouce pour valider ton choix. Donc voilà. Je clique le pouce. Voilà. <rire> donc, je viens de prendre normalement une niche qui est apparue là-bas. Oui, il sera content le chien-chien ventouse. Oui. à l'instant, je resserre boulot. Et le voilà. Donc voilà, donc là le robot vient de parler, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc le chien, je sais pas comment lui dire d'aller là-bas par contre. Et hein. y a un mec qui l'aille dans sa niche, mais euh, je sais pas faire. Okay donc. ok donc, une sorte de ballon qui vient de faire une grimace. Est génial. La boîte aux lettres. Tiens, il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Ah, il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Eh ben on va aller voir, tiens. Moi ça, ça, ça lui fera bouger ses grosses fesses du milieu. Et moi je suis gentil avec les enfants. C'est gentil les enfants. <rire> Psychopathe. D'accord, donc c'est une lettre qui euh, qui bouge et il vient de dire A et et c'est tout. C'est une lettre qui où c'est qui avait le dessin de. de moi Tu as vu la lettre qu'il m'envoie D'accord. Ok. Il est, pas, il est pas gentil du tout ce ce goulou. <rire> Voilà, donc ça c'est une bûche de bois qui vient de rigoler hein ah, euh, Non mais il ne faut pas se poser cette question C'est euh, un ensemble euh, très, très magique Je pense que l'enfant qui, euh, qui, qui joue à ce jeu Doit apprendre tout un tas de choses ouais, Les chiens dans tous, les, <rire> les bûches qui rigolent Les ballons qui font des grimaces C'est trop bien Alors on va écouter un peu la radio tiens. Je crois bien qu'il fait des blagues là. On va essayer de, voilà, de voir voilà tu es à l'intérieur de ma jolie maison Et tu ouais. peux voir tous mes trésors Maintenant, euh... à toi de découvrir quel jeu se cache derrière les objets en les cliquant. Je vais les cliquer. Donc Je, je vais cliquer, donc je vais écouter bonjour. lui. Vous ah, écoutons. Radio Adibou, la radio des petits loups. Et maintenant, place à la rigolade. À la rigolade Adibou, bien sûr. Un chat enrhumé entre dans une pharmacie. Tu sais ce qu'il a demandé Du sirop pour Matou, s'il vous plaît. <rire> Oh là là, j'en peux plus. Oh là, je suis mort de rire, c'est un truc de fou. Blague, euh, voilà, c'est pour ça que l'humour en France est, est déprimant maintenant. Donc, on va faire autre chose. Euh, J'ai cliqué sur les bouquins. Le euh, je sais pas trop ce que Regarde ça va servir, alors il euh, n'y a rien dedans. Ouais, donc c'est super, voilà, donc des bouquins qui servent à rien. Un temps de chargement entre les choses, évidemment, parce que c'est une PlayStation, hein. on peut pas trop le demander. Donc on va cliquer sur la télé. On va voir qu'est-ce que c'est qu -ce que comme télé d'ailleurs, elle est bizarre. Voici pour oh les salut, les grands il nous fait un petit clin d'œil. Alors, euh, si c'est pour voir une télé dans laquelle on est dans le jardin. y ah, une tortue, on vient de se faire tirer les verres. Euh... D'accord ok, donc euh, ce... ok. Donc, je sais pas si vous avez vu là, il vient de tourner la tête sur ça. Okay. Sa... Ouais, il vient de faire plusieurs tours avec sa tête. D'accord, c'est pas du tout glauque pour les enfants. Voilà, c'était la télé. On dirait c'est toujours mieux que TF1. Faut voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par contre C'est de découvrir un peu les trucs. On dirait des sortes de jeux. On va essayer celui-là, une sorte de, de casse-brique. est-ce qu'on peut y jouer alors c'est attention, la il me semble, la voilà, donc droite, il nous donne les contrôles, les donc gauche et droite, pour déplacer de le, la de le, le, le truc, et X, la alors sur le Q, ça c'est ça, donc Q carré, croyant, c'est Q, Q, SDF, ce que j'ai fait sur le clavier, et... On à nouveau sur le bouton on va start. Sur start pour recommencer, Donc il euh, d'appuyer sur le bouton rond de la manette de Si j'ai besoin d'aide, on appuie sur le bouton. Donc on va jouer alors attention. waouh, Qu'est-ce qu'on s'éclate C'est trop bien. Ouais gros. Oh putain non j'ai dit ça. là je suis trop à fond sur ça c'est lui. T'en as trop pris gros ah non, je pense que le mec qui a développé ça, il devait quand même bien se faire Non de Dieu. Il, il a dû dire quand même, les enfants, quand ils vont jouer à ça, à quoi est-ce qu'ils vont penser, franchement En plus, vous avez vu, je sors du cadre avec mon, mon mon palais. Le truc là, sur. la balle rebondit sur les bords, mais moi, je peux aller plus loin. Ouais, allez, aller savoir pourquoi. Hop, donc là, je suis aimanté. Bon, ça semblait évident en touchant un aimant. Oh, un escargot, il me fait redescendre la balle plus doucement, donc j'ai éclaté avec la bombe. On va essayer de finir au moins ce niveau, euh, même si ça a l'air hein, totalement palpitant. Après, est-ce que ça sert à quelque chose au niveau du jeu Est-ce que ça nous donne des avantages, de bonus Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je me fais bien chier, parce que la balle, elle n'a pas l'air de vouloir accélérer. Ah, peut-être un petit peu. Vraiment un petit peu. Hein. Nom de dieu. Et je vous laisse avec la musique d'ambiance. Vous allez rire. Eh ben dis donc, heureusement que je parle hein, quand je fais mes vidéos, parce que, bah, putain, ça aurait fait une dépression hein Nom de Dieu Là, là, là ça s'excite un peu là. Ah je suis vraiment là, ça. Il y a des bruits un peu plus réguliers. Ils ont quand même pris soin de faire quand même des petits effets sympathiques sur les bonus. Hein. Sur les pierres. Hein. Ah, ouais ouais. On se croirait dans. Dans je ne sais pas quel jeu, on se croirait dans Jurassic Park sur Game Boy. Quand on tire, le premier coup. Bon enfin bref. Petit souvenir de bruit. Donc allez encore un et on va sortir de ce truc très glauque. Dans lequel on a un clou en plus en bas, je sais pas pourquoi. Il euh, n'y a pas de bruit, il a pas de musique d'ambiance et on s'en merde. Ah oh, oui. Oui. La petite musique de Winner. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Enfin bref. Bon, la première. Ah non non non non non non Je fais pas un deuxième niveau, tu hein. te refoute, hein. es es sûr Truc de, vouloir de merde, quitter de Si oui. Ah oui, on va passer, comme il disait au début Sinon, du jeu, on va passer des heures à s'amuser. Ah bah oui, c'est la grosse éclate. Oui, je veux me barrer. La grosse éclate. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette maison Non, je veux pas jouer à un autre jeu à la con. Même s'ils si ils sont peut-être un peu plus. Je sais pas, il y en avait d'autres. Alors, on va aller à la cuisine. Je me rappelle à l'époque, on pouvait faire des gâteaux. On faisait des gâteaux, alors suivant comment tu le faisais, tu pouvais le rater. Et c'était le gros monstre Nous pas beau qui venait le bouffer. ne pas cuisiner. Kikouk a disparu. Et c'est lui le cuisinier. Kikou qui a disparu. Euh, donc on peut pas faire de gâteau. C'est voilà, mort. Donc il faudrait avancer un peu plus dans le jeu pour pouvoir faire des gâteaux. Donc euh, tiens, ce qu'on va faire c'est que... Euh, on va continuer là ici, on va se réécouter une petite Bonjour. blagounette. Allez. Bonjour, vous écoutez quoi Vous écoutez Radio Adibou, la radio des petits loups. Et maintenant, place à la rigolade. À la rigolade Adibou bien sûr. Monsieur et madame, Scroot pour midi ont une fille. Comment l'ont-ils appelée Ils l'ont appelée Jessica, parce que Jessica Scroot pour midi <rire> Mais le niveau est tellement bas que je pense qu'on va s'arrêter sur cette vidéo, ça fait déjà 17 minutes. Bah oui, effectivement, on peut passer des heures à se faire chier sur un jeu. Le temps passe beaucoup plus vite que sur un jeu de combat, bizarrement. Euh, donc, euh, on va rester là. Donc, ce sera Adibu et l'ombre verte sur PlayStation 1. Euh, C'est vraiment pas pour vos enfants. Hein. Désolé. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement.